Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant que euh, c'est la guerre en Europe. Euh, L'Ukraine a été touchée par les attaques russes, donc déjà soutien aux populations ukrainiennes et soutien à tous ceux qui œuvrent aujourd'hui euh, pour la paix. Moi, cette guerre, elle m'a fait réaliser un truc, justement sur la guerre en général. C'est que j'ai l'impression que j'ai jamais aussi bien compris la guerre qu'aujourd'hui. Et cette compréhension de la guerre, de comment ça fonctionne, de masser ses troupes et tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'elle est due à ma pratique du jeu vidéo. J'ai vraiment ce sentiment que comment le jeu vidéo m'a fait me représenter la guerre a permis une certaine compréhension des enjeux et des fonctionnements de cette guerre. Bon, par exemple, moi j'ai joué beaucoup à Civilisation, notamment euh, le 5. Dans Civilisation 5, tu es une civilisation qui se partage une carte avec plein plein d'autres civilisations. Et puis des cités-états aussi. Et en fait, euh, l'idée, ça va être de euh, gagner, alors tu as plusieurs manières de gagner, hein, évidemment, mais euh, d'être du coup meilleur que ses concurrents dans pas mal de choses. Alors c'est une vision un peu particulière de la guerre, hein. c'est même une vision assez contestable, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont contestables dans civilisation, mais il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes justement sur la compréhension de la guerre. Par exemple, si tu attaques directement un de tes adversaires, un de tes concurrents, eh ben tu es considéré comme belliciste et tous les autres concurrents vont se méfier de ta civilisation parce qu'ils vont considérer que c'est une civilisation qui veut faire la guerre et qui veut conquérir au maximum. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu il faut, euh, auquel il faut faire gaffe. Et du coup, on ne veut pas avoir la pénalité de bellicisme. Alors, comment on fait dans ce cas-là Eh bien, on va essayer de pousser les adversaires à la faute. De pousser euh, les adversaires à justement déclencher la guerre en premier pour comme ça ne pas avoir la pénalité de bellicisme et que ce soit l'autre qui l'est. Et là, du coup, il y a plein, plein de manières de faire. Euh, récupérer des ressources, euh, aller s'allier à des, euh, des cités-états en question, aller s'allier au principal concurrent, à des ennemis de cet adversaire-là. Euh, il va y avoir plein, plein de choses. Il va y avoir aussi le fait de masser des troupes aux frontières de ce, de ce royaume-là, enfin, de cette civilisation-là. Bref, il y a plein, plein de choses qui permettent de euh, pousser l'adversaire à la faute et de, comme ça, ne pas souffrir de cette pénalité de bellicisme. Et puis, alors, des fois, tu vas vouloir envahir une, une autre civilisation... Mais pas pour envahir toute cette civilisation, mais pour envahir suffisamment pour qu'ensuite dans un traité de paix, eh bien, euh, t'es plein plein de ressources qui te soient données par euh, l'adversaire parce que tu as montré ta puissance militaire. Donc il y a vraiment tout un tas de choses comme ça où, en fait, la guerre peut servir à complètement autre chose que simplement l'envahissement d'un territoire. Et puis du coup, il y a plein plein de trucs qui sont mis en place. Tu peux faire des, des traités de libre-échange, tu peux faire des traités surtout de libre passage qui vont permettre ou pas euh, à tes euh, concurrents de venir sur ton territoire ou pas. Enfin, vraiment, il y a plein plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en écrivant cette vidéo, j'ai eu envie de jouer à Civilisation et j'ai fait quasiment une semaine de live de Civilisation parce que j'ai eu le Covid et c'était le seul truc que je pouvais faire. Il y a un autre jeu, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, alors que pourtant, j'y ai joué quoi, deux heures, mais qui m'a beaucoup marqué, justement, sur un truc en particulier, c'est Crusader Kings 2. Crusader Kings, c'est un jeu qui se passe pas du tout à la même période que Civilization. Civilisation, c'est depuis l'ère antique jusqu'à l'époque actuelle, donc c'est vraiment très très large. Crusader Kings, c'est vraiment les croisades, le Moyen-Âge, tout ça. Et dans Crusader Kings, il y a un truc que moi je trouvais incroyable. J'étais le duché de Savoie et je voulais récupérer le duché de Nice. Et du coup, comment je fais pour faire ça Alors, je pourrais envahir directement, mais c'est pareil. Tous les autres autour de moi euh, m'auraient attaqué. Du coup, il ne fallait pas que j'attaque directement. Et alors, pour pouvoir attaquer un territoire, il faut d'abord avoir fabriqué des revendications. Et du coup, tu peux envoyer un PNJ, euh, donc un personnage non joueur, sur le duché de Nice. C'est ce que j'ai fait et fabriquer des revendications. Donc par exemple, euh, il va t'inventer un papier selon lequel c'est toi le roi légitime de ce truc-là. Et donc moi, j'ai réussi à récupérer le duché de Nice grâce à des revendications qui ont été complètement fabriquées. Et ça c'est pareil, je trouve que ça fait pas mal écho à euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et après il y a plein d'autres jeux de stratégie, euh, je pense à Age of Empires, par exemple j'ai beaucoup joué à Age of Empires, là pour le coup c'est très très militaire, euh, Starcraft 2 reprend un peu les, les mêmes principes, il y a Total War, où là clairement on est sur l'organisation d'une armée, donc plus du tout des histoires de, de territoire ou quoi que ce soit, c'est vraiment organiser son armée, c'est vraiment très très militaire comme fonctionnement. Et il y a tout un tas d'autres jeux comme ça qui vont dans le sens de spectaculariser la guerre, euh, bah, je pense évidemment euh, Medal of Honor, Call of Duty, hein, on, on connaît bien euh, les Battlefield, tous ces jeux qui en fait vont plutôt montrer la guerre comme quelque chose de noble, euh, de quelque chose qui est un combat euh, du bien contre le mal, enfin vraiment il y a beaucoup de choses dans ce goût-là aussi, dans le jeu vidéo, qui sont pas forcément vers de la compréhension, mais euh, vers un discours guerrier. Mais en fait, le jeu vidéo est pas du tout univoque sur la question de la guerre. C'est pas uniquement du spectacle de la guerre, par exemple. Euh, il va y avoir des jeux comme euh, Soldats Inconnus, où là, pour le coup, on vous parle de la Première Guerre mondiale, euh, du point de vue euh, de soldats, de réfugiés ou de pas mal de choses comme ça. Il euh, y a Spec Ops The Line, où là, pour le coup, on vous fait jouer vraiment des guerriers qui vont aller massacrer des gens. Puis où ensuite, on vous montre un petit peu, euh, justement, ce qu'a été ce massacre et on vous montre que bah, en fait, c'était pas forcément euh, ni nécessaire, euh, ni en fait, ce que la propagande aurait aura voulu dire, ni ce qu'un Call of Duty en fait, aurait pu dire. Et puis il y a d'autres jeux, il y a par exemple This War of Mine. This War of Mine, c'est un, un jeu qui, pour le coup, plonge le joueur dans euh, le quotidien d'un réfugié. Et là, pour le coup, de quelqu'un qui subit euh, bah, des bombardements euh, et euh, toutes les affres de la guerre. Et là, pour le coup, euh, la voix est clairement euh, anti-guerre. On pourrait parler aussi de la série des Metal Gear Solid, qui est aussi assez anti-guerre, enfin bref, plein plein de choses. Et alors, on va reparler des This War of Mine, mais sur un autre aspect. En gros, euh, récemment, euh, moi je regardais un stream de Gotos. je ne sais pas si vous connaissez Gotos, c'est quelqu'un qui fait des, des streams de, de jeux vidéo, et notamment d'actualité de jeux vidéo, et euh, il parlait justement d'une opération sur This War of Mine, où... Euh, on achetait le jeu pour finalement financer euh, le, les réfugiés euh, ukrainiens, pour aider les réfugiés ukrainiens et pour aider en fait des civils ukrainiens. Ça a rapporté euh, 850 000 dollars, et en fait, euh, eh ben, le jeu vidéo s'est vraiment invité dans cette guerre, comme ça n'a jamais vraiment été le cas. Enfin, allez voir les streams de Gotos, c'est euh, hyper intéressant là-dessus. Il revient à chaque fois sur euh, la... comment... Euh, comment la guerre en Ukraine est investie par le monde du jeu vidéo et c'est hyper intéressant. En fait, c'est assez logique qu'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo s'invite dans euh, bah, que ce soit les conflits ou les guerres économiques ou tout un tas de choses comme ça, parce que, tout simplement, bah, c'est la première industrie culturelle au monde. Donc, en fait, c'est assez logique que les, les, les jeux vidéo doivent s'impliquer dans ces conflits-là. Et alors, pour revenir sur le côté apprentissage par le jeu vidéo, notamment euh, apprentissage du monde de la guerre, quoi. Et eh ben on pourrait aussi aller plus loin parce que le jeu permet pas d'apprendre que la guerre. Ça permet en fait d'apprendre plein plein de trucs. Quand j'étais prof, le jeu c'était une vraie ressource pour ce qui était d'apprendre tout un tas de concepts. Moi en l'occurrence c'était en SVT donc euh, en biologie ou en géologie je me suis pas mal servi de jeux vidéo ou de jeux de société pour ça. Et en fait le jeu ça va bien au-delà de juste l'apprentissage de la guerre. En fait on peut apprendre plein plein de trucs avec le jeu. Le jeu vidéo ou le jeu de société. Et alors on peut aller soit sur le côté culture ludique... Par exemple, moi je me suis pas mal servi d'un jeu comme « No Man's Sky » pour apprendre les conditions d'habitabilité, parce que No Man's Sky, il y a pas mal de, de choses qui sont complètement incohérentes avec la physique du monde, hein. mais euh, du coup, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir montrer à la fois que le jeu était un peu cool et un peu fun, et puis de l'autre, montrer qu'il euh, y avait tout un tas d'incohérences par rapport à ce qu'on sait euh, dans, dans notre vie de tous les jours. Euh, je pouvais parler aussi beaucoup de Pokémon, euh, expliquer l'évolution par Pokémon, c'est hyper intéressant, parce que le terme d'évolution dans Pokémon n'est pas du tout utilisé de la même manière que l'évolution euh, darwiniste qu'on connaît. Quoi. Bref, il y a plein plein de choses comme ça qui peuvent servir au niveau, en tout cas, de la culture ludique, mais en fait, même au-delà de la culture ludique, la mécanique ludique va pouvoir eh ben, mettre en avant tout un tas de fonctionnements qu'on n'aurait pas pu montrer autrement. Euh, je pense par exemple à la gestion des ressources. C'est hyper important aujourd'hui de parler de comment on gère les ressources parce qu'il ben, y a quand même le réchauffement climatique qui est en train de tomber sur la tronche, donc euh, c'est quand même important. Et ça, pour le coup, avoir des mécaniques ludiques, je pense, là encore, à civilisation, par exemple, eh ben, c'est hyper intéressant parce que ça permet de savoir un petit peu comment on gère tout ça. Et il euh, y a des jeux qui sont même spécialisés sur ce sujet-là, sur comment gérer des ressources dans un monde où il y en a de moins en moins. Et en vrai, euh, pour encore plus parler de moi, dans mon évolution, le jeu, ça prend une place de plus en plus importante. Avant, quand je voulais expliquer la Ve République, qu'est-ce que je faisais Je faisais des vidéos. Aujourd'hui... Je fais des vidéos, toujours, hein, pour expliquer la 5 Ve République, pourquoi ça ne marche pas tout ça, mais il n'empêche que j'ai fait un jeu de rôle. J'ai fait un jeu de rôle politique, alors vous verrez à la fin de la vidéo, j'aurai mis les, les liens euh, sur le côté, mais voilà, j'ai fait un jeu de rôle. Pourquoi Parce que je considérais que c'était une mécanique qui est hyper intéressante, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'être dans la peau de quelqu'un qui a tous les pouvoirs pendant 5 ans, et euh, de voir un petit peu euh, ce, que ça, ce que ça peut générer, à la fois comme côté abus de pouvoir mais à la fois aussi comme côté, euh, bah, tout simplement, résistance qu'il peut y avoir ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, le jeu, moi, me sert pour expliquer tout un tas de choses. Et en fait, j'irais même plus loin que ça, je dirais même que le JDR que j'ai fait et que euh, je vais certainement bientôt sortir en bouquin, enfin, bientôt, je ne sais pas, hein, pour l'instant, c'est encore en travail, mais voilà, que j'aimerais sortir cette année en bouquin, je pense que ce jeu de rôle est plus utile pour comprendre la 5ème République et comment ça fonctionne et euh, comment fonctionne aussi le monde, la géopolitique et tout ça, la gestion des ressources. Je pense que c'est plus utile que les vidéos que j'ai faites jusque-là, vraiment. Je pense que euh, le, le jeu permet d'avoir une beaucoup plus grande implication, donc euh, permet de s'accrocher un peu mieux aux données qu'il y a dans le jeu. Figurez-vous que euh, je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée de faire un jeu de rôle politique. Il y a euh, Clément Viktorovitch et Fibre au Tigre qui ont fait un, un, jeu de, un jeu de rôle hein, qui s'appelle euh, Game of Roll, les deux tours. Et euh, dans les deux tours, en fait, c'est une espèce de simulation électorale où on a des, des candidats euh, qui euh, s'affrontent pour gagner les élections et euh, gagner justement les deux tours euh, de, de l'élection. C'est... Euh, niveau euh, simulation électorale, c'est intéressant, il y a tout un tas de, de choix qui ont été faits qui sont, qui sont euh, hyper fun et à la fois euh, hyper intéressants sur la communication politique et puis sur aussi les données, enfin bref, c'est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir ça aussi. Tout ça pour dire qu'on a tendance à se méfier euh, de la ludification, alors que je pense que la, une des révolutions qui est en cours, hein, il y en a plein plein qui sont en cours actuellement, mais une des révolutions en cours actuellement, c'est vraiment le jeu. Euh, avant il y avait juste le jeu vidéo, maintenant il y a le jeu de société aussi qui est en train de prendre vraiment une grosse importance le jeu de rôle évidemment également et, et tous les types de jeux en fait tout ça est en train de pas mal de pas mal fonctionner et je pense que avec du coup toutes les générations qui ont joué au jeu vidéo qui sont aujourd'hui prêtes des générations d'adultes à euh, apprendre avec le jeu de société et euh, à jouer à des jeux de société alors que bah, je sais que, par exemple, la génération de mes grands-parents, euh, le jeu de société, c'est euh, le dimanche après-midi, et puis voilà. Euh, alors que nous, c'est vrai que nos générations sont peut-être un peu plus, euh, plus portées sur le jeu, grâce aux jeux vidéo, mais grâce au reste également. Et du coup, je pense que dans le futur, on fera comprendre énormément de choses grâce au jeu. Je pense qu'on expliquera nos modes de vie futurs grâce au jeu. Et je pense aussi que ce qu'on a vu sur la guerre, en fait, s'applique à pas mal de choses et que le jeu nous permettra de vraiment voir potentiellement le monde différemment. Parce que voir le monde de manière ludique, c'est hyper intéressant pour justement essayer de comprendre tout un tas de subtilités qu'on n'aurait pas pu trop voir ailleurs. Parce que euh, c'est vrai que le jeu permet parfois d'avoir plus d'angles à explorer que d'autres choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette réflexion vous a plu, puisque c'est un peu une vidéo de réflexion. Euh, concernant le jeu de rôle, bah, vous pouvez aller le voir dès maintenant. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, euh, de faire tout ce qui est bon à faire, par exemple de partager cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures, et salut